Merci pour les, les deux interventions. Je voudrais directement euh, vous demander de m'éclairer sur ce que j'ai entendu dans l'un ou dans l'autre, mais qui ne me paraissait pas complètement correspondre. Je m'explique. Euh, en, en écoutant Marie à plusieurs reprises, Marie chaeb elle a évoqué la porosité de l'Église vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Alors, bien sûr, il est plus sage d'y rester, mais tout à l'heure, en écoutant Michel jarrier il y a une affirmation qui m'a interpellé où il était dit Nul ne peut quitter la caravane sans mourir. Alors j'aimerais bien voir un peu, pour Irénée d'abord, qu'est-ce qui est prépondérant Est-ce que c'est la porosité, même s'il si est plus sage d'y rester, ou si le fait d'y rester, sinon c'est mourir Et là, Qu'est-ce que mourir pour Irénée en quittant la caravane Et comment peut-on recevoir aujourd'hui ce type d'affirmation <rire> L'Église est un lieu de vie, une source de vie. Donc, si quelqu'un se coupe de la source de vie, ben, sa vie va descendre et va disparaître. C'est une image que tous les gens peuvent comprendre. Il s'agit pour nous de, de découvrir que le but de notre vie, c'est justement d'être avec Dieu dans cette communauté de vie ressuscitée et perpétuelle. C'est ce désir de vie d'ailleurs qui se trouve dans toutes les populations. Moi, Ça m'a beaucoup frappé en Afrique de voir que tout le monde a comme premier désir le désir de vivre. Alors, il demande d'être protégé, etc. Mais la protection, c'est de vivre au sein de l'Église. L'enfant qui, qui, qui quitte sa mère, il est perdu. Il faut le reconnaître. Est-ce que le président me permettre de prolonger ma question de Oui, je voulais juste, euh, merci pour ta question, mais euh, préciser peut-être l'angle d'attaque. De fait, il me semble que pour Irénée, il ne faut pas mélanger le, le niveau pastoral et le niveau théologique. Euh, le niveau pastoral, c'est qu'évidemment, il, il cherche à ce que euh, les fidèles de Lyon ne soient pas tirés à l'extérieur de l'église par les gnostiques et qu'ils qu ne trouvent que la mort en sortant. Donc, c'est son, son souci de pasteur, d'évêque, d'essayer d'éclairer de, les fidèles pour qu'ils évitent de, de, de s'égarer. Mais ceci dit, au niveau théologique, euh, j'ai cherché à montrer qu'il ne veut pas radicaliser sur le modèle des, des, des groupuscules gnostiques le fait d'une appartenance qui deviendrait une citadelle. Je, je, je crois profondément que son projet pastoral est sans doute premier, parce que sinon il n'aurait pas pris la plume, mais son projet théologique résiste à ressembler à ceux qu'il combat. Donc il ne va pas ériger l'Église comme un passage obligé qui soit finalement aussi mortifère que, que, que, les, groupes, que les groupes dissidents. Et je pense que là-dessus, on, on a encore du travail au niveau ecclésiologique pour éviter des discours qui mélangent les deux niveaux et qui finissent par rendre l'appartenance à l'Église emprisonnante, D'autres questions Je ne suis pas sûre d'avoir très bien compris parce que j'ai un petit problème d'audition au fond. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une question sur le rôle de l'esprit par rapport à l'Église j'ai une citation d'Irénée. Là où est l'esprit de Dieu, là est l'Église. Et c'est l'esprit qui détermine les véritables frontières de l'Église. Donc, le dedans et le dehors, est-ce que le sens véritable de l'Église n'est pas là où est l'esprit de Dieu Et Peut-être qu'on ne reconnaît pas toujours là où il est. Peut-être le jour où on pourra enfermer l'esprit. <rire> Trois petits points. <rire> Il y avait une question là-devant de Dominique Bertrand, membre des Sources chrétiennes. Je, je referai, Michel, sur l'étymologie de caravane. L'étymologie de caravane. Et tu as mis, euh, à la fin, un bémol, justement, au, au, à l'image de la caravane, en disant qu'il ne faut pas confondre la caravane qui est l'église avec euh, les, les, les caravanes de touristes qui se promènent à travers le monde. Voilà. Alors, alors, deuxièmement, deuxième remarque, j'insiste pour dire que « synodia », c'est parfaitement traduit en latin par « conventus ».« comme sun », et ventus Donc, la traduction latine euh, et la traduction grecque, c'est rigoureusement le même mot. Et c'est justement, synodia, euh, conventus, quel est le rapport avec caravane quoi. Étymologiquement. Ah. C'est évident qu'il y a un rapprochement, parce qu'il y a cette, cette, précise, cette préposition avec le verbe. Mais les deux verbes, il y en a un qui parle de faire route et l'autre qui parle de venir. Mais l'insistance est, dans la traduction, sur le résultat. Ils sont arrivés. On dirait que le conventus, c'est ceux qui ont arrivé, ils sont, ils, sont, ils sont venus là. Tandis que le sunodia c'est ceux qui sont en route vers. C'est... Oui. C'est voilà. la tradition qui change le sens des mots. Mais c'est récupère autrement, peut-être qu'aujourd'hui, justement. Reprendre caravane à côté de couvent, c'est utile pour notre euh, réflexion et notre pratique, et même notre pastoral. Mais oui, ça faut faire attention au sens des mots. J'avais comme question de savoir si, à Michel, de savoir si le Synodos, Synodia, est-ce que les, les emplois dans la Septante peuvent aussi nous éclairer Je ne sais pas si tu as creusé la question ou pas, mais je me dis peut-être que ça vaudrait la peine de regarder. Voilà. Il y a quelques emplois. Et même chez les auteurs philosophique, les dictionnaires nous donnent quelques emplois de synodia comme groupe de marche. Ce n'est pas un mot purement chrétien, ni purement tiré de l'Évangile. Pardon, je ne veux pas abuser, mais une, une question que je voudrais poser à, à Marie Chayeb par rapport à unité-diversité. Euh, alors, on a entendu pas d'uniformité, mais si on veut creuser ce, ce, ce principe euh, unité-diversité, je dirais jusqu'où va l'analogie hmm. N'y a-t-il pas différents modèles Je m'explique. Quand tu as évoqué le modèle biblique, euh, les quatre évangiles, on, on voit bien ce que ça veut dire, pas d'uniformisation, contre Martion. Mais si je me réfère à, euh, aux écrits d'Irénée, notamment, j'ai à l'esprit versus RSS 3, 11, 8, quand il parle des quatre alliances, Noé, Abraham, Moïse et en Christ. Ici, c'est selon la logique, je dirais, de la récapitulation, parce qu'on voit bien qu'il y a une des quatre qui récapitule. Au fond, euh, est-ce que c'est unité dans la diversité pouvant conduire à une forme de juxtaposition laissant la réception les voir, ou une unité dans la diversité avec comme principe régulateur interne à l'une des quatre. Et là, je voudrais étendre la question au niveau ecclésiologique. Enfin, pour faire simple, je dirais selon Irénée, ou Irénée serait-il plus proche de l'unité selon le modèle, allez, pour faire vite, latin ou grec bon, les, les modèles latins et grecs euh, en sont encore euh, à leur germe. Hein. Ceci dit, euh, euh, je pense que ce, ce, ce que je perçois dans, dans l'Adversus Ceresa, c'est que l'œuvre est traversée par un refus du dualisme. C'est pas « ou-ou » Irénée n'est pas dans la confrontation du « ou bien, ou bien », qui est malheureusement sans doute beaucoup euh, nos, propres, euh, nos propres façons de penser aujourd'hui. On est souvent assez... Euh, euh, c'est ça ou c'est pas ça Et, En fait, je pense que chez, chez Irénée, l'abondance des exemples, tu en as rajouté un supplémentaire avec les alliances, les quatre alliances il y a, il y a, au, au fil, de, au fil de, de, du développement de l'humanité, il y a une abondance de d'exemples qui fleurissent pour montrer que la vie est d'abord diversité. Et dans ce cas-là, on n'a pas à choisir où, où. on marche avec. J'aime beaucoup l'idée le, le, de, de caravane et aussi la, son, son, sa dénomination de l'Église en tant que « chemin ». Jusqu'où va l'analogie de, de, de, de la diversité et de, de l'unicité En fait, dans, dans, là, je n'avais pas le temps de le développer pour la, la version orale, mais j'avais travaillé la même question par rapport au, à ce qu'on appelle la règle de vérité ou la règle de foi. Évidemment, on est tenté, puisque ça s'appelle une règle, canonne, de dire, ah, enfin, on va avoir une liste bien claire de choses définies euh, sur ce que Irénée met en quelque sorte dans, dans les, les passages obligés de la foi, la, la, le fameux GPS. Eh bien, si, si on relie tout l'adversus et à chaque fois qu'il emploie la règle de foi ou la règle de vérité, c'est sous des formulations différentes. Donc... En, en travaillant ce, ce, ce thème de, de, de la circulation de la diversité à l'intérieur de l'unité, il m'est revenu à, en mémoire le, le, le beau texte de Pascal sur les infinis. Infiniment petit, infiniment grand. Et il y a un moment où, où il évoque l'espèce le, de vertige qu'on a à saisir quelque chose de concret lorsqu'on est en train de contempler soit l'infiniment grand, soit l'infiniment petit. J'avais un petit peu le même sentiment. Comment saisir la vérité, une forme d'unité, lorsque c'est la vie qui nous fait fonctionner, qui nous fait marcher, qui nous fait découvrir des aspects divers et variés et Finalement, je crois que je crois qu'il reste le mot de Pascal de contempler l'œuvre de l'esprit. Alors c'est le mot de Pascal, contempler. Chez Irénée, ce serait contempler l'œuvre de l'esprit. Dans l'Église dans existent ces, tous ces raccourcis qui sont pour lui authentiquement des lieux du salut, des lieux de l'unité dans la foi, mais les contours sont difficiles à atteindre. Et On est en, en 177, il a connu lui euh, les, les communautés d'Asie mineure auprès de Polycarpe, il a connu l'Église de Rome qui est tout à fait différente, il découvre église, les églises sans doute de Vienne et de Lyon, euh, et ce qu'il aperçoit, c'est une homogénéité, une consonance, malgré toutes les différences qui doivent, qui doivent évidemment être frappantes. Malgré tout ça, la vie de l'esprit passe et c'est là que se fait l'unité. Une dernière question je ne sais pas si c'est une question, c'est peut-être une constatation. C'est par rapport à la caravane et à ce qu'on peut dire sur l'Église. Par rapport à aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui marchent à côté de la caravane sans vouloir y rentrer. Beaucoup de gens considèrent qu'ils peuvent ouvrir les Écritures, être compagnons du Christ, mais vouloir rejoindre la caravane, ils n'en veulent pas trop parce que cette caravane, ils ne la trouvent pas belle. Donc c'est pour ouvrir les perspectives.